qui sera les replays de Master Duel. Donc, je vais vous montrer le tout premier replay que j'ai fait. Voilà. Donc, Master Duel, tout premier replay. C'est un match de classement, je vais pouvoir le lire. Donc, j'ai enlevé le son exprès pour pouvoir vous parler. Donc, ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement. Donc, le tout premier replay que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai un deck de noob. Donc, attention. Pas de jugement. Donc, il va chercher un monstre normal. C'est... Voilà. Moi, j'ai deux tornades de poussière, j'aurais pu les jouer. Je les joue. Et là, il ne comprend pas ce qui se passe. Je joue un monstre avec 2000 points d'attaque et 1200 points de défense. Là, pour le moment, il n'a rien compris. Pourtant, c'est un deck de nous, je vous le dis. voilà donc là je vais détruire sa carte pour se cacher. Hein? voilà j'ai flux d'invocation, draco, connexion et pioche de défense et là c'est là il va bien sûr ah oui il va, il va bien sûr augmenter son monstre avec euh, son terrain mais sache mon cher ami que si jamais c'est moi qui t'attaque. Ah oui. Ah oui, là, là il m'empêche de il m'empêche d'invoquer ce tourci. Il m'empêche d'invoquer ce tourci. Donc euh, voilà, c'est là il a un monstre à 1900 points d'attaque, je joue la pioche de défense pour me pour me sauver de la mise quoi voilà en sachant que lui il a un à 1600. là je joue la draco connexion pour prendre un monstre plus fort et le renvoyer là où il faut voilà c'est à dire au cimetière et là je crois qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe je crois que il voit qu'il peut pas jouer. Je crois qu'il voit qu'il peut pas jouer. Voilà, il joue un monstre en mode défense et il abandonne. Voilà. Donc c'est souvent, souvent ça, le problème quand les gens voient qu'ils ne peuvent plus jouer sur euh, Master Duel, c'est qu'ils abandonnent. Bon, si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Moi, comme, pour l'instant, je ne vais pas le partager sur Facebook parce que j'ai un petit incident privé avec eux. Mais ça devrait se régler d'ici 25 jours. Donc euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vous dis à plus tout le monde